La nuit dessus, nous l'histoire, Les pas loin tombés l'homme son histoire. La montée d'un fin la fille premier, dans le désespoir, au paye bazar. Détroit et sa volcloire, d'autres l'approprier, pour arrêter ça. Chacun y peut sauver brouiller la vie Prouver sonner rien, tant ça que les vivants n'a toujours rien Les son sonnent à yoha Sonnent et son yoha Les alarmes sonnent à comment il est la réunion aujourd'hui bonne nouvelle c'est une euh, c'est un tuto facile donc c'est un tuto il rentre dans la playlist débutant débutant numéro 1 donc si tu commences la guitare ce tuto il est fait pour toi d'ailleurs je te laisse une playlist qui apparaît ici l'os affaires, est là <rire> donc n'hésite pas si tu commences à faire le, à faire de la guitare à suivre mes tutos je te conseille de commencer par cette petite playlist cette musique qu'on va voir aujourd'hui c'est une musique d'un petit artiste avec un grand talent donc euh, je laisse tous ces liens en description ces clips sur la chaîne youtube sur facebook donc euh, n'hésitez pas d'aller checker tout ça euh, donc voilà aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est on va appeler ça à la découverte d'artistes voilà D'ailleurs, si tu es un petit artiste avec euh, des, des musiques à faire découvrir, n'hésite pas à m'envoyer, à laisser un commentaire, à laisser votre mail, à laisser, à laisser un petit message et puis si Jean va regarder tout ça. Si tu pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochains tutos. Et puis, on commence tout de suite. Après l'intro. Les accords, c'est le mi mineur le sol le ré majeur et le do à ah, rythmique de la main droite rythmique de la main droite version sega version tijan <rire> donc ça fait bas oba oh bas ba oh bas oba ba bas au bas au bas Ba oba oh, oba, ba oba oh, oba, ba oba oba oh, oh, oh, oh, La nuit tu nous l'histoire toi, les pas loin tombés, l'homme sans l'histoire. N'a mon fait noir la fine rentre premier, Donne des désespoir, pour paye, bazar Détroyez-ça votre loi d'autres l'approprier. pour arrêtez ça, pour arrêter ça N'a rien trop trop petit, chacun y peut sauver pour la vie Pour personne n'est rien, tant ça que les vivants n'a toujours rien à l'âme de la yoa qui sonne de la Salam Donc on commence donc la musique, on commence par le couplet. Donc le couplet commence par le mi mineur. Le sol le do et le ré majeur. Donc voilà, c'est une boucle. Le couplet il reste une boucle. Un d'histoire, les pas loin tombés, l'homme sans l'histoire Sol, Do, Ré Mi, Sol, Do, Ré Un d'histoire, les pas loin tombés, l'homme sans l'histoire N'a dans d'un fait la fin rentre premier, d'un désespoir paye bazar y sa votre loi d'autres la prier pour arrêter ça pour arrêter ça n'a rien même des trop petit chacun y peut ça va bouiller la vie pour personne n'est rien dans sa clé vivants a toujours un lien voilà le couplet donc le couplet il reste toujours une boucle mi mineur sol do majeur et quand il arrive à la fin du couplet, il enchaîne sur le refrain donc le refrain c'est Do, Ré majeur et Mi mineur La yo Donc il fait Sol Ré Mi. Donc on reste sur le Mi pour repartir une deuxième fois le refrain Do Ré Mi Mi. La salam son yo wa son Donc fin du coin ensemble. La nuit tu ou l'histoire n'est pas loin tombée. L'homme sont l'histoire. La bon dans fait noir, la fin premier, dans le désespoir, ou paye bazar. Détroit ils savent loi, voilà, d'autres l'approprier. Où arrête ça? Où arrête ça? N'a rien chacun y peut s'en va la vie. Moi, personne n'est rien? Entre ça que les vivants n'ont toujours rien. Salam s'en aïe, ayora te à y'o. Salam s'en Son son Julien Bonman, regardez le lien en description. Et puis si vous voulez paroles, les paroles les dessous sont le clips. Et puis voilà, le tuto s'est terminé Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es un petit artiste et que tu veux faire connaître un peu ta musique, etc. N'hésite pas, envoie-moi un message. Donc euh, si le concept te plaît, si le concept à la découverte d'artistes te convient, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis euh, si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour les prochains tutos. Pour les prochains tutos, d'ailleurs, je pense que je vais faire mes petits Ségars. On va essayer d'inclure ça dans la petite playlist débutant. Et puis les gars, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Portez-vous bien. Doubo